Chers traders et investisseurs, jeudi 21 mai, bonjour. Alors, Après une belle clôture américaine hier, les marchés consolident dans le calme ce matin et restent très haut du trading range dont nous parlons maintenant depuis plusieurs semaines. De ce fait, nous conservons toujours la même opinion qu'hier, sauf nouvelles mauvaise nouvelles. En particulier en provenance des États-Unis, qu'elles soient sanitaires ou en relation avec le conflit larvé sino-américain. Il n'y a rien d'autre à dire pour le moment. Nous répétons, nous ne serions pas surpris que les cours sortent par le haut de ce trading range. Nous attendons des chiffres macroéconomiques importants cet après-midi aux États-Unis. Nous verrons bien s'il modifie la donne ou pas. Dans ce contexte, ce matin, nous avons réalisé 5 trades gagnants sur 5 accompagnés de deux médailles et d'un trade stoppé à son prix d'entrée. Espérons un après-midi au moins aussi animé. Nous vous souhaitons à tous d'excellents trades, une très bonne journée et à demain.